voilà pour une nouvelle émission ici, un petit peu en décalé par rapport au Beaujolais. Ici nous sommes à Rouen, alors ça reste une zone du Beaujolais d'ailleurs si on n'est pas trop en regardant. Ah bon, ouais. Et, ouais. Et aujourd'hui j'ai là une grande chance, mais vraiment, c'est d'interviewer euh, Gilles Coudour, qui est un peintre, euh, alors local je vais dire, mais surtout international. Et euh, il va nous raconter quelques pans de sa vie qui est immense. Gilles. Toi, tu es artiste peintre. C'est comme ça que tu te définirais ou non Oui, bien sûr. Oui, oui. Artiste peintre, peintre, peintre. C'est voilà. vraiment ce qui t'a motivé dans la vie. Euh... Euh, disons que ma mère, qui était une fille de paysanne, peignait déjà. Donc je pense que c'est une histoire de, de, de mère, fille, enfin, etc. Ma fille est super douloureuse aussi. Alors donc voilà. Et j'ai opté pour ce... Pour ce métier de peintre, et ma mère a eu l'intelligence de me mettre aux beaux arts à Lyon, hein, où ouais, j'y suis, rest... ouais. suis resté pendant six ans. Et là, j'ai obtenu le diplôme de décorateur-ensembleur, prof, euh, prof de dessin. Enfin voilà. Puis après, euh, étant prof, ça m'a permis de, de vivre. Hein. Et puis de là, j'ai commencé à peindre sérieusement, puisque je peins depuis tout petit. Hein. Ouais, on, va, on va juste y revenir juste après. Né, enfin voilà ouais. faut... Alors moi, je commence souvent sur, euh, sur la rencontre et euh, toi, je me souviens t'avoir rencontré au restaurant avec mes parents. Ils m'ont dit « Oh, regarde, c'est Gilles Coudour ». Alors moi, j'ai dit « Ah oui, c'est Gilles Coudour », etc. Voilà. Donc, maman me raconte euh, « Gilles Coudour, elle me fait un petit peu ton, ton curriculum vitae et Je lui dis « Ah ouais, génial, il a une super vie. faut absolument qu'il me papote. » J'ai eu une super vie. J'ai la chance, effectivement, qu'aujourd'hui, tu me reçoives chez toi et… On va repartir, on va retracer tout ça. Alors avec des périodes qui vont être fantastiques parce que c'est de l'art, d'autres périodes plus douloureuses parce que c'est la vie, et ouais. enfin la vie quoi, en général. Ouais. Donc aujourd'hui, toi tu vas me parler, on va commencer sur la version enfance. Tu n'es où toi Ah ben je suis né au Coteau où j'habite actuellement, voilà. Okay. Je suis né au Coteau le 21 décembre 1942, la guerre. Et tu fais ta scolarité où À Notre-Dame à charlieu Ok, lycée euh, Oui, euh, jusqu'à la troisième. Euh, et après, je suis allé au Beaux-Arts à Lyon. Quand tu es petit, à 7 ans, quelque chose d'approchant, tu dessines. Déjà. Ouais, tu ouais. m'as montré tous les dessins, tous les croquis que tu pas pas as euh, C'est fascinant. Tu as déjà les, les traits, les perspectives en tête. Absolument. Et voilà. com comment ça se passe quand tu dessines Enfin, en... Qu'est-ce que ça te procure Comment t'en viens justement ouais. à et Si tu veux, tu en as qui lisent, d'autres qui jouent à je ne sais quoi, et moi je dessinais. Voilà. Je dessinais tout le temps. Comme maintenant, je dessine tous les jours, tous les jours. Je peins plutôt. Tous les jours. C'est une passion, c'est comme un écrivain qui a besoin d'écrire. C'est pareil. Et alors, on va commencer tout de suite par une question qui est un peu plus complexe, euh, qui est la question qu'on se pose toujours. Est-ce que tu penses que c'est un don par rapport à ça ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert en plus à plus Moi, j'ai dit que c'est un don, c'est tout. Parce que pour faire euh, certains tableaux, si tu n'es pas doué, tu ne peux pas. C'est hein. moi, j'ai dit que c'est un don, la peinture. C'est comme le musicien. Il y a des gens en musique qui sont fabuleux, mais c'est un don, c'est tout. Euh, moi, je dis que ça, ça ne s'apprend pas. Genre, je vais te nuancer en me disant que je pense que ça s'apprend, qu'en travaillant dur, tu peux arriver à faire quelque chose de vraiment bien, oui. mais le, le trait du génie, parce que c'est ça en fait, hein, oui. sans ouais. vouloir faire des chevilles ou quoi que ce soit, hein. mais le trait du génie, c'est naturellement d'avoir cette, euh, cette capacité. J'étais tout petit, il m'avait mis 19 sur 20. J'étais en... Je sais pas, j'avais 8 ans, peut-être même pas, tu vois, 19 sur 20, alors que les autres avaient toujours 4, 5, 3, donc c'est un don, la peinture. Hein. C'est comme la musique, c'est pareil. Au, au début, tu, fais des, tu maîtrises très bien le corps humain, enfin, je me, je me souviens des, des dessins là, et donc tu arrives à la fin du lycée, il faut une orientation, ta maman effectivement t'inscrit aux Beaux-Arts de Lyon, comment non, ça se... Ma, ma maman m'a envoyé aux Beaux-Arts de Lyon, voilà. Et comment ça se passe, la transition entre donc le coteau, Lyon, comment tu gères le, le moment où tu arrives à Lyon ben, disons que euh, j'étais au Beaux-Arts à Lyon, je venais chez moi toutes les semaines, okay. enfin tu vois, voilà, okay. non attends, mais non, pas toutes les semaines que je suis ben, peut-être que si, enfin je ne me souviens plus, oui, enfin j'avais des, des gens à Lyon qui me logeaient, tu sais, mmh. ils avaient loué un appartement chez des gens qui me, puis voilà, ça a été rouen, euh, lyon rouen pendant six ans, hein, puis après j'ai eu, eu un poste de prof, tu vois, à Carnot, à Rouen, puis après ça a l'enchaînement, puis je suis arrivé à la retraite. <rire> on, va, on, va, on va faire étape par étape. Quel souvenir tu gardes des beaux-arts Si tu veux, c'est agréable, mais les beaux-arts c'était une forme de liberté, parce que j'étais en pension où c'était serré chez les frères, et puis arriver aux beaux-arts à Lyon, alors c'était la liberté. As, tu as, donc tu as profité, effectivement, tu as créé, tu as commencé à, à, à, te, à peindre selon ton style ou c'est venu plus tard ouais. Alors je vais te dire, moi les beaux-arts à Lyon, je vais te dire sincèrement, je n'y ai rien appris. T'as compris Rien. Oui. Je t'explique. Le prof de peinture, écoute bien, on avait un prof de peinture et il arrive, on arrivait le matin, si tu veux, à 8h30. Le prof de peinture arrivait, il regardait ce qu'on avait fait. Et il allait, il allait s'enfermer dans son bureau jusqu'à midi. Voilà, on ne le voyait pas. Donc moi, je n'ai rien appris. Au Beaux-Arts à Lyon, je n'y ai rien appris. Mais tu vois, par exemple, euh, euh, si tu veux, on avait un prof de déco aussi, mais on n'apprenait rien. Euh, le matin, on faisait du, du plâtre, tu sais. Alors, il y avait un plâtre sur un, petit, sur un petit guéridon et on dessinait le plâtre, tu vois. Puis c'est tout. Hein Après, on avait du nu. Alors, on dessinait des femmes nues et tout. Mais on ne nous apprenait rien. On dessinait. Ils étaient là autour, ils nous faisaient quelques corrections, tu vois. Mais moi, j'ai le sentiment de rien avoir appris. Si ce n'est que tu as eu oui. des diplômes parce que tu as fait les beaux-arts. Voilà. Tu es d'accord Évidemment, si tu pas bon, ils te vire. Hein. J'ai un copain d'Orwan qui est allé pendant un an il a été viré au bout d'un an. Mais c'est triste ce que je te dis. Hein. Toi, en fait, le tu travailles en autodidacte en fait. Voilà. Parce qu'à un moment, tu es obligé. Alors, évidemment, euh, tu dis, j'ai fait les beaux-arts, ça fait bien. Mm. Tu vois ce que je veux dire Mais moi, je ne suis pas le mec à vouloir en foutre plein la vue. Hein. J'ai toujours été très naturel et bon. Tu choisis comment les techniques Ça vient tout seul, la technique. Tu vois, c'est. Euh, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est vachement. Mais par contre, ma fille, alors elle est vraiment douée, hein. beaucoup plus que moi. Il y a quelques années, j'avais des Canadiens dans ma maison là où j'habitais et ils m'achètent des tableaux et je leur dis, ben bah, écoutez, euh, ma fille fait de la peinture, euh, oh ça ne nous intéresse pas du tout. Puis je les amène au château là où, où ils avaient un château à là et du coup on m'en ont pris cinq, ils n'en voulaient pas, mais quand ils ont vu les tableaux. Parce que vrai. si tu as remarqué, tout le monde fait de la peinture. Oui. Hein, tout le monde s'imagine être un artiste, mais chacun fait ce qu'il peut. Hein, ce sont les relations, ce sont les... c'est terrible. Ben, J'ai enseigné aussi aux États-Unis, à Austin, au Texas, à l'université. J'ai fait un essai aux États-Unis, puis je me suis rendu compte qu'on était tellement mieux en France. Mais là-bas, déjà le fait de parler américain ou anglais, si tu veux, ça demande un effort quand même, un effort constant. Rien que ça, c'est chiant. À l'université, je partais le matin, il y avait 40 km pour y aller. Je faisais 9 h 1 heure, pas plus. Après, je revenais, ça faisait encore 40 km Et puis, on n'est on est, on est pas chez nous. Il n'y a rien à faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'argent n'avait pas de prise sur la qualité de vie. Ah oui, c'est vrai. compris ouais. Bon, je vais gagner 10 000 euros par mois. Hein. Je vais en gagner 2 hein, en tant que prof en retraite, si tu veux. Mais je ne pas plus heureux si j'en gagne 10 de plus. C'est ça qui est, qu est problématique. Qu a... J'achèterai ouais. une voiture plus belle, j'aurai des chaussures plus, plus chouettes. Et après et après la vie, c'est pas ça. Hein. La, la vie, c'est. Il faut, faut que ce soit naturel, tu vois. Hein. Mais aux, aux États-Unis, ils auraient bien aimé que j'y reste. Hein. Mais bon, okay. j'étais très bien. Alors, tu te rends compte, on avait une voiture gratuite, la, la villa gratuite avec piscine. Euh, alors, villa, voiture, et puis trois fois notre salaire. Hein. Mais tu es prof, toi ouais. Ce qui est bien, c'est d'avoir les élèves. Enfin, d'avoir de l'être humain en face voilà. et d'avoir ce sentiment d'être utile. Oui, oui. euh, c'est pareil pour l'art, quand tu donnes à voir tout ça ou quand tu, quand tu donnes ou quand tu vends des tableaux, les gens sont, sont heureux, Enfin, ça crée quelque chose, cette oui. émotion qui est hyper importante. Oui, oui. C'est ça le principe de l'art, c'est rendre les gens heureux, enfin oui. la beauté quoi. Moi je sais que souvent les gens me disent on a fait réparer notre maison, on a enlevé les tableaux et quand on a eu, remis les tableaux au mur, ça y est. On était, était heureux. Éclatant, ouais. Tu vois, ça c'est intéressant. On va rentrer sur la grande période, c'est-à-dire que tu finis les Beaux-Arts. Ben quand j'ai fini après... les Beaux-Arts, je demande une place à l'Académie, voilà. Et il m'envoie à Carnot, hein, où j'ai été très bien. Et puis après Carnot, il m'a envoyé à Jean de La Fontaine, tu vois, puis c'est là où j'ai fini ma carrière là-bas. Mais à côté de ça, je peignais sans arrêt, enfin je peignais, je peignais, je peignais. Tu avais un atelier Ah ben chez moi, oui. Ouais. J'habitais à Péreux, là à côté, j'avais un, un, un atelier tout en arrondi, j'avais un truc super. Et puis là, il en est venu des gens là-bas. Alors justement, voilà, on y vient. Comment ça se passe Comment ils sont venus Et quand est-ce que vraiment ta carrière d'école, enfin ta carrière picturale d'école Alors ma carrière d'école, je vais t'expliquer pourquoi. Je vendais de la peinture normalement, et puis j'ai un ami de Paris qui vient, et puis il va voir à l'époque Pierre Troigros. Je lui dit, mais il y a un artiste chez vous, il faut absolument que vous le preniez chez vous. Tu as compris Et là, j'y suis resté 17 ans chez Trois-Gros. Hein, exposé et... dans le restaurant Dans le restaurant. Donc, tu vois, alors là, j'ai connu, évidemment, Michel Sardot. J'ai connu enfin, tous les gens qui venaient chez Trois-Gros. Voilà. Et c'est de là où c'est parti. Et puis, comme euh, Sardot, qui m'a pris 26 tableaux d'un coup. Alors, un jour, ça s'est passé drôlement. J'exposais donc en salle. Et Sardot vient le, le lundi pour un récital... Euh, du lundi après. Puis il voit un tableau qui lui plaisait beaucoup, il ne savait pas ce que c'était. Il revient huit jours après, il dit à Jean gros. mais le tableau qui était ici, où il est Alors Jean lui dit, on l'a vendu en Allemagne. Alors il dit, mais c'est à vendre, ce tableau-là. Jean lui dit, oui, tu veux voir le peintre Ils sont venus à minuit chez moi. Tant qu'on à eux, là. Ouais. Et là il m'en a pris 26, j'allais lui lui en mettre au mur à Mégève, euh, j'ai passé 8 jours à Mégève avec lui, et ma femme bien entendu, et puis voilà, et puis alors deux fils en aiguille, tu vois, voilà, c'est comme ça, j'ai beaucoup de gens qui m'ont pris des quantités pour dire, il y en a qui spéculent, c'est ridicule, c'est comme ça, parce que ça ne vaut rien pour l'instant, ça peut valoir très cher dans, dans 20 ans, moi, j'ai des, des gens qui m'en ont acheté, qui les mettent au grenier, c'est ridicule. Et à la salle des ventes, tu vas en avoir deux coups d'ours qui vont faire euh, 300, 400 euros, tu vois, qui vont rien faire du tout. Mais à Rouen, à la salle des ventes, on achète des tableaux anciens, voilà. Toi, tu as sur tes tableaux une marque qui te caractérise. Le rond ouais. Oui, bah pourquoi C'est la lune, c'est le soleil, c'est tout. Et quand j'ai commencé à le mettre, ben, il a fallu que je continue. Alors, pour te dire, je vends un grand tableau... Euh, à Los Angeles ou je ne sais où. Non, dans les îles. Enfin, peu importe. Je vois un très grand tableau. Euh, quatre fois comme celui-là. J'ai fait beaucoup de grands tableaux. Quatre fois comme celui-là. Et le tableau arrive à la Guadeloupe ou je ne sais où. Il n'y avait pas le rond. Le tableau est revenu de la Guadeloupe pour que je fasse le rond. Le marchand de tableau, deux ou trois ans après, me dit, la dame veut changer son tableau comme deux plus petits. Le tableau revient à Pérou où j'habitais, enfin à Rouen si tu veux. Euh, Christophe Lambert euh, Christophe Lambert euh, circulait dans le coin, fut un temps. Hein, et son secrétaire, comme j'avais récupéré le tableau, me dit tu me vends le tableau parce qu'il se marie à Los Angeles. Le tableau est reparti à Los Angeles, mais tu t'imagines Il y a des trucs dingues. Hein. Alors, le tableau part à la Guadeloupe, à la Martinique. Bon, il y part. Il revient. Il y repart. Il revient et repart aux États-Unis. Et avec ma femme, on regarde la télé et on voit euh, Christophe Lambert euh, avec le tableau sur le mur. Et des trucs comme ça, je pourrais t'en raconter. Bah, justement, raconte. Oui, oh, bah, bah, bah, si, il y a le truc de la piscine. De Sardot Oui. Ça, je le veux bien. Je veux bien que tu me le racontes. Oui, ben, si tu veux, la première fois que j'ai rencontré Sardou, c'est chez les Trois Gros. Là, il m'a acheté beaucoup de tableaux. Puis après, un jour, il me téléphone, il me dit, je voudrais que tu me décores ma piscine. Il avait acheté un hôtel particulier. Il y avait une piscine intérieure avec des vieux tableaux, tu sais, des, des, des, des, des marines. Des... Alors, il m'appelle et il me dit, ben, bah, tu vois, j'aimerais que tu me fasses quelque chose. Il y avait 9 tableaux de 3,75 m. Tu t'imagines alors quand il, quand il a fallu faire ça, et puis alors il m'a dit tu me fais des colonnes romaines, et alors moi les colonnes romaines, j'en ai rien à foutre, je lui ai fait des oiseaux. Alors tous les, les architectes étaient ravis parce que ça avait de la gueule, tu vois, et il dit quel con ce coup je lui demande des colonnes, il me fait oui. des oiseaux, tu vois, et oui. puis, puis voilà, puis après on est devenu copains, puis voilà, mais enfin bon. Alors comme il me dit, il passe un peu pour un bourru, mais il me dit, tu sais, il y a 100 personnes qui veulent me voir par jour. Il dit, je ne peux pas voir tout le monde. Moi, je l'appelle jamais. C'est lui qui m'appelle, mais moi, je l'appelle jamais. Hein. Mais euh, voilà, bon, puis j'ai connu plein de d'acteurs, plein de... Non, moi, tous les milliardaires que j'ai connus, mmh. hein, eh bien, ce sont des gens qui gagnent à être connus. Tu vois, parce qu'en fait on les croit, mais c'est pas vrai. Moi j'ai connu euh, Monsieur Bercher, les jouais, il les jouets, y a... bon, Bercher c'est un type qui avait une usine de 1000 ouvriers, tu vois le genre. Hein? Et ben, on se tutoie tout de suite, on est... Hein? Euh, par exemple, un jour je vends des tableaux au docteur Boileau qui habitait à côté de Nancy. On arrive chez le docteur Boileau pour lui livrer les tableaux, il était 17h. Il me dit, bon, alors tout de suite, il me tutoie. Bon, écoute, tu viens, euh, tu viens avec moi. Je me suis demandé, il voulait m'emmener. C'est encore un truc marrant, ça. Le mec m'emmène dans son 4x4 dans une de ses chasses. Imagine un terrain de chasse de 400 hectares tout entouré de grillages. Tu t'imagines le coup hein oui. Son père était maire sénateur de, de Nancy. Tu vois un peu le genre, mmh. des, des trucs euh, incroyables. J'ai pris les choses naturellement. Tu il n'y a rien qui m'a... Parce qu'en fait, je trouve que la vie c'est tellement... Pas... D'abord c'est la chance, hein? c'est la chance, et puis le hasard. Alors le hasard, c'est Einstein qui disait, je crois que c'est lui, Oui, il disait le hasard c'est quelque chose que l'on n'ose pas appeler Dieu. Vrai ou faux Et il n'était pas croyant. Non. Hein? Mais il l'a été à la fin de sa vie. Mais c'est vrai le hasard. Un jour j'étais à Mégève là, et... On était au casino, puis il y a une dame qui était à côté de moi, je la trouvais sympa. Je lui dis dit « Madame, vous êtes italienne hein? ?» Elle me dit « Non, je suis du Bahreïn, c'était une arabe. Mm » -hmm. Elle me dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je lui dis Je suis peintre. Vous êtes peintre J'ai envie de tableau. » Bon, de mes tu vois, un peu, je viens à Rouen, je remplis ma voiture de tableau, elle m'a tout pris. Tu vois Non mais, c'est bien le hasard. Oui. Des trucs comme ça, alors, c'est fou de voir ça, mais j'ai eu des trucs... Bon, les États-Unis. Alors, les États-Unis, je vais te dire comment j'y suis allé. Euh, je fais une expo à Paris, à la galerie, non, oui, rue Jacob, je crois que c'était, rue de Seine. Et il y a une Américaine qui est emballée par mes tableaux. Bon, OK. Et elle m'a invité à aller à l'université d'Austin. Alors, tu vois ce qu'on gagne en tant que prof chez nous. Ouais. Ben là, j'avais trois fois le salaire, puis villa, machin et tout. Les Américains, quand ils te volent, ils payent, hein tu vois et puis c'est tout. Puis après, j'ai exposé à Atlanta, à la Summit Galerie à Londres, enfin. Alors, curieux, oui, oui, c'est... Et puis voilà. Et puis voilà. Et comme je t'ai dit encore une fois, qu'est-ce qu'on a de plus Le fait peut-être d'avoir voyagé, d'avoir vu des cultures différentes en vrai, oui. c'est-à-dire pas seulement à la télévision ou dans des oui, oui, oui, livres, oui. et c'est pas la même chose de les côtoyer Moi, j'ai fait l'Algérie. J'ai fait la coopération en Algérie. C'est-à-dire que ou on faisait l'armée ou on allait enseigner dans un pays étranger. Mmh. Et je suis allé avec ma femme en Algérie, ça s'est très bien passé mais si tu veux c'est totalement différent de chez nous. Alors les Arabes là-bas très bien parce qu'ils sont chez eux, tout très accueillant et tout. Chez nous ce euh, sont les jeunes qui déconnent tu vois mais les vieux comme nous ils sont tranquilles. Là aussi ils auraient voulu que j'y je... reste mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en Algérie J'étais à Constantine. Constantine, euh, c'était très bien, mais enfin bon, là on était jeunes, hein. Moi j'ai un ami, là, il voulait qu'on aille au Canada. Moi je serais, je serais partant, j'aurais été partant. Ma femme n'a pas voulu y aller à cause de sa famille. Ma femme n'a pas voulu y aller et elle a eu raison. Qu'est-ce que tu veux, s'expatrier, on, on te fait miroiter. C'est toujours la même chose, l'argent, l'argent, c'est vrai. Il y a un truc qui doit te parler, euh, c'est la création de tes tableaux. Parce que quand tu peins, tu es ailleurs, logiquement. Ben, si tu veux, je suis dans mon tableau ouais, ça. et ça m'évite de trop penser. Ouais. Hein? On est d'accord, c'est voilà. je, je fais. Et puis tu vois, là, je préfère celui-là, là, mais sans arrêt, je dis il manque ci, il manque ça. Euh, il y a un peintre qui s'appelait Bonnard on en a parlé, mmh. et Bonnard était jamais satisfait de son tableau. Il allait au Louvre, il mettait quelques tube de peinture dans sa poche et deux pinceaux parce qu'il avait vendu des tableaux de son vivant au Louvre hein, et il regardait si le gardien était pas là et il faisait il des retouches voilà sans arrêt et moi quand je vois un tableau je me dis tiens ça ça va pas ça ça va pas Puis bon bah, parce qu'il y a des tableaux qui valent rien hein. il y a des tableaux qui valent pas un clou mais il y en a qui sont intéressants moi j'en ai fait de très beaux puis de très mauvais <rire> comment tu estimes à un moment que tant pis ton tableau il est fait il est fini ouais. Bon, c'est instinctif. Bon, voilà, mmh. il est fini, il est fini. Hein Mais enfin, comme dit Madame Gagné, de toute façon, pourvu qu'on parle de toi. <rire> Dans tous tes tableaux, justement, à propos qu'on parle de toi, tu utilises tout ce que tu croises, parce que là, ton tableau qui est accroché au mur, je, donc je vois des cavaliers mauresques, en fait, qui, enfin, ça me fait penser, as dû aller, tu, tu travailles de mémoire, tu ah, travailles oui, de oui, paysages, bah, de photos. Comment ça je compte Par exemple, si tu veux, je fais un cheval comme celui-là. Mmh d'après une petite photo. Ben je peux te refaire le cheval sans modèle, sans rien, de tête comme ça. Moi, je, suis, je suis né de famille de paysans et, et on a une âme de paysans malgré tout. Et, et d'ailleurs, c'est enfin, bizarre. On t'est laissé peindre et on est laissé peindre ta mère à la campagne parce que la campagne, d'habitude, il fallait travailler, ah, travailler et ah, tu pas le temps pour l'art ouais, avant. Bon, ouais. Et toi, tu as, enfin, as eu de la chance, comme tu me disais, ouais, d'avoir cette possibilité, ta mère, d'avoir cette possibilité. Autrement, c'est ce que je ferais J'aurais été ouvrier à l'Arsenal. Voilà. Et du coup, ben, euh, j'ai été prof et peintre, voilà, grâce à ma mère. Mais tu, tu, vois, tu vois la ferme des Biches, là Oui. Eh ben, ils avaient cette ferme, mon grand-père, il y a 100 ans, tu t'imagines hein Et, attends, Métayé, pas, pas propriétaire, Métayé, c'était un gros propriétaire de Lyon, alors, ils mangeaient à leur faim, tu vois, mais c'était des gens pauvres, à la, à la base, tu vois. Mm. Donc, il ne faut pas oublier d'où on sort, hein Oui. Hein Moi, j'estime qu'on est comme on est, qu'est-ce qu'on est sur Terre hein Que ce soit un milliardaire, un pauvre, on est, nous sommes des humains hein et, et on supporte le poids de la vie. Maintenant, j'intègre que l'argent, c'est une liberté. Cet argent te sert, sert à te rendre un peu la vie plus facile, oui. mais est-ce qu'il y a quelque chose après J'en sais strictement rien. Moi, je me rappelle de Jean Dormesson, là là. Mmh. Jean Dormesson, il était très croyant. Ah ben tiens, c'est son village que j'ai fait, la San gimignano ben, J'adorais Jean Dormesson, moi. c'est un type... Mais Très intelligent. Tellement intellectuel, mmh. ouais. tellement... il planait, tu vois, il était au-dessus de, de la mêlée. Enfin, J'en ai tellement connu à Paris. Comment tu t'es positionné avec les autres artistes que tu as côtoyés ben, là, si... là tu me parles de gens effectivement importants, etc. Mais on n'a pas encore abordé les relations ouais, avec les Alors, autres artistes. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Donc ce qui fait que tu as, as été obligé de tracer ta route euh, quasiment tout seul. Mais, bon, en même temps, on est toujours tout seul, mais... Euh... Ouais, et, puis, et puis tu sais, à un moment donné, moi j'ai 80 ans, tu n'intéresses plus les jeunes. Tu vois, c'est fini, c'est normal. Hein? Mais euh, je vois, j'avais fait un très beau menu de Pierre et Jean, trois gros ah Tu as Jean et Pierre, tu les okay. as connus, non euh, Oui, je les ai connus. Et eh bien tu vois, ouais. là, on les reconnaît. Tu vois ça, c'est Jean et Pierre. Et je, je n'ai pas voulu faire les visages justement pour qu'ils restent, euh, tu vois, pour ouais. qu'ils ne vieillissent pas. Je faisais un grand tableau, tu vois, très très grand, et après on le réduisait en menu. Voilà. Alors tu vois le genre de menu que je faisais, et ah ben, c'est le même. Ah ben, tiens, je peux te donner celui-là.